Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un véritable scandale écologique, c'est ça le rouleau de PQ. d'abord je te souhaite la bienvenue si tu nous retrouves sur cette playlist des 60 vidéos une vidéo par jour avec un conseil une technique une recommandation une thématique essayer de te faire réfléchir essayer de te sensibiliser à des problématiques qui sont réelles des problématiques du quotidien et puis essayer de trouver des solutions qui sont viables et facilement applicables pour te permettre d'arriver à réduire ton impact sur l'environnement à économiser à investir à générer des revenus alternatifs tout ça pour que ça puisse s'imbriquer comme un puzzle et que tu puisses à terme essayer de t'engager vers le chemin d'une certaine forme d'indépendance financière pour essayer d'arriver à prendre ta retraite anticipée et ne plus devoir échanger ton temps de vie en fin de compte contre de l'argent dans le cadre de ton travail salarié ça c'est quelque chose qui est important et c'est la thématique de cette chaîne la thématique de cette chaîne c'est aussi apprendre à réduire son impact sur l'environnement et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu te parler aujourd'hui de ça du rôle de pq alors avant d'aller plus loin je tiens vraiment à être clair la vidéo d'aujourd'hui elle n'est pas faite pour te montrer comment tu peux faire des économies la raison à ça elle est très simple. C'est que c'est pas en économisant sur les rouleaux de PQ que tu vas automatiquement arriver à t'engager sur la chemin de l'indépendance financière, à devenir riche, etc., etc. Non, ça se fait pas sur les rouleaux de PQ. Ça se fait entre autres aussi parce qu'il y a une économie à faire là-dessus. Mais c'est bien évidemment pas euh, la chose qui, sur laquelle il va falloir essayer de focaliser tes premiers efforts. Il faut essayer d'avoir un petit peu de bon sens et comprendre que si euh, tu t'engages dans cette démarche d'arriver à faire des économies, les trois postes principaux de dépenses pour les ménages, ils s'avisent. Il s'agit bien évidemment du transport, du logement et de l'alimentation. Voilà. Mais bon, tout ça, voilà, ça fait partie des choses. Mais le frugalisme, ça ne s'arrête pas que à ça. Pour moi, la vision que j'ai du frugalisme, ça consiste surtout à réduire en quelque sorte notre dépendance à la société de consommation. À essayer de se défaire de ces faux besoins qu'on nous a mis dans le crâne, comme si c'était absolument vital qu'on ait du PQ et qu'on ne pouvait pas survivre si on n'en avait pas. Si tu ne me crois pas, il suffit simplement de reprendre, pour exemple, les images dramatiques qu'on a vues dans les supermarchés, où des gens en arrivaient à se battre physiquement, à s'écharper physiquement pour arriver à obtenir des rouleaux de papier toilette. moi Je veux juste un paquet. Non, non, toi le Dans un autre magasin, ces deux femmes se battent pour obtenir le dernier paquet de papier toilette. Le rayon a été dévalisé. C'est vraiment triste et vraiment, moi, quand j'ai vu ça... J'ai vraiment eu envie de pleurer parce que je me suis rendu compte que la nature humaine, elle était vraiment au fond du trou. quoi. Voilà. Bon, allez, si on essaye de prendre un petit peu conscience de ça et de se rendre compte que tout ça, c'est des faux besoins qu'on nous a mis dans le crâne, eh ben, on peut essayer de trouver des solutions alternatives. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même essayer de te donner quelques chiffres pour te faire comprendre à quel point ce truc-là, machin, c'est un scandale planétaire. A l'échelle européenne, c'est 22 milliards de rouleaux de papier toilette chaque année. À l'échelle américaine, c'est 100 milliards de rouleaux de papier toilette chaque année. C'est 40 000 arbres qui sont assassinés pour pouvoir, euh, pour pouvoir fournir cette pâte à papier. C'est du chlore, d'accord C'est 350 000 m3 d'eau qui sont consommés pour produire le papier. C'est 700 tonnes de chlore appliquées pour le blanchiment du papier. Et c'est 50 000 mégawatts d'électricité dans les usines pour produire la pâte à papier, pour produire les rouleaux de PQ voilà et ça en plus ben à la fin ça produit encore des déchets que la plupart du temps on recycle pas faut pas se leurrer hein. le pq à 98% il est fait avec des arbres qui sont des arbres euh, des vrais arbres c'est pas des arbres recyclés et le système de recyclage il est extrêmement cher c'est des procédés qui sont lourds coûteux et qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en place alors je reviens simplement sur l'histoire du prix parce que je te disais que c'est pas là dessus qu'on va faire des économies la raison à ça elle est assez simple c'est que ben, comme tu peux le voir dans l'image que je te mets là j'ai trouvé des rouleaux de PQ premier prix. En général, les gens, ils aiment bien aller vers les premiers prix. Ils vont pas forcément vers les trucs épaisseur triple, etc. parce qu'ils se disent qu'ils essayent de faire des économies. Et tu vois, on se dit, bah, tiens, je vais aller au moins cher sur le PQ, je peux essayer de serrer. Donc, allez, le rouleau de PQ premier prix pour les 12 rouleaux, on est à 2,04 euros. 2 2,04 euros, bon, bah voilà, tu te rends compte que si tu consommes 71 rouleaux par an, ça va te représenter un budget de 12,43 euros à l'année. Si on multiplie ça par 3 en imaginant une famille avec papa maman et un enfant bon ben bah voilà ça représente un budget de 38 euros 49 sur l'année sur 10 ans ça fait 385 euros et ben bah écoute je sais pas toi ce que tu en penses tu vas te dire que peut-être c'est des petites économies de 3 francs 6 sous c'est vrai mais en tout cas 385 euros sur 10 piges moi je préfère qu'ils soient dans ma poche plutôt que dans celle des industriels des supermarchés et je te rappelle également que là dessus il y a 20% de taxes au travers de la tva qui vont directement dans les poches du gouvernement et eh ben ça, tu vois, tout ce scandale-là, et eh ben tu as la possibilité de dire non. Tu as la possibilité euh, d'arriver à t'en défaire. Tu as la possibilité, très simplement, très facilement, et pour vraiment pas grand-chose, d'arriver à aller dans des systèmes qui soient beaucoup plus résilients, qui soient beaucoup plus... Euh, qui fassent preuve de bon sens, en fin de compte. Alors, tu vas me dire, oui, mais dans le temps, euh, les vieux, ils se torcher les fesses avec du papier journal, c'est vrai, hein, c'est ce qu'il faisait hein, dans le temps. Mais bon, c'est vrai que des journaux aujourd'hui on en a de moins en moins, on en lit de moins en moins, et puis ben, on en consomme de moins en moins, et puis c'est quelque chose qui s'est perdu. En plus, le papier journal, c'est pas très très agréable pour les fesses. Il y a des solutions qui sont quand même vachement plus sympas. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution alternative Certaines personnes utilisent des petites lingettes qui sont lavables, etc., en machine, un peu sur le principe des lingettes pour bébés qui sont réutilisables, mais bon, bah voilà, pour le papier toilette. Moi, je vais te dire vraiment mon avis, ce que je pense. Je pense que c'est pas très propre. Je pense que c'est pas ce qu'on a vu de plus propre, en tout cas, parce que ben voilà, ça force quand même à avoir un truc que tu vas devoir nettoyer, etc. Voilà. Moi, ce que j'utilise, c'est des petites douches. Euh, voilà je te montre un petit peu la mienne que j'utilise c'est très simple n'importe hein? qui peut arriver à fixer ça c'est inflexible hop et puis tu l'accroches au mur ou sur le côté c'est pas quelque chose qui va te coûter des mille et des cents et puis en utilisant simplement ce truc là tu vas voir que c'est beaucoup plus hygiénique celles et ceux parmi vous qui ont déjà eu la chance de voyager en asie ou au moyen-orient savent très bien que c'est ce qui est utilisé partout que c'est très efficace que c'est beaucoup beaucoup beaucoup plus propre que le papier toilette traditionnel et que ben, ça va te permettre de faire des économies alors il y a peut-être un petit défaut malgré tout c'est euh, le fait que tu vas avoir les fesses mouillées alors ce que je fais en général c'est que je garde toujours euh, une serviette que bah, j'utilise en, en quelque sorte pour me sécher hein. bon bah voilà ça c'est une manière efficace je garde quand même un rouleau de pq je vais te dire pourquoi c'est que bah, des fois j'ai des gens qui y viennent et puis bah, qui savent pas vraiment ne sont pas très à l'aise avec la petite douchette donc bah, je garde un petit rouleau de pq ou éventuellement bah, si j'ai oublié de mettre une petite serviette je peux m'en servir éventuellement prendre une petite feuille mais un rouleau de pq moi ça me dure une année vraiment c'est voilà c'est à la limite c'est vraiment de la déco pas plus je peux vraiment m'en passer voilà un petit peu l'esprit que je peux essayer de, de te dire. Alors, tu vas me dire « Ouais, mais on pourrait acheter du papier toilette euh, éco-responsable, euh, qui soit respectueux, avec euh, les labels euh, pour utiliser du bois recyclé, etc. etc. » Ah ouais T'es sûr Eh bien, regardons un petit peu ensemble, tu vois. Ce fameux rouleau de PQ écologique euh, dont on est en train de parler, son prix, euh, là ici, hop, je retourne sur le site, on est à 2,29€. 2,29€ pour 4 rouleaux de PQ. De l'autre côté, on était à 12 rouleaux de PQ pour 2,05€. Ça veut dire qu'on est passé à plus du simple au triple. C'est du délire. Alors que tu vas me dire, ouais, mais machin, c'est écologique, et puis il y a une étiquette verte. Alors forcément, l'impact, elle est minimale. C'est du commerce. On est en train de parler de commerce. Et finalement, quand tu, si tu veux, sur tes rouleaux de PQ, tu as, as les labels écologiques, tu as les labels comme quoi ils utilisent du bois recyclé, etc., mais en fin de compte, ce que tu t'achètes et la raison pour laquelle tu payes si cher, c'est parce que tu t'achètes une bonne conscience, ni plus ni moins. Si tu veux arriver à trouver une solution efficace pour arriver euh, en quelque sorte à vraiment minimiser et te défaire complètement de ce problème, eh ben, moi, je te recommande vraiment, vraiment, vraiment la douchette. C'est du bon sens, quoi. Voilà, je ne peux pas te le dire autrement. Je te mets un lien sur Amazon. Si tu souhaites pouvoir en acquérir une, c'est vraiment un jeu d'enfant à fixer. Euh, voilà, et euh, franchement, ça va vraiment te permettre de faire des économies. Alors, certes, ça a un petit coût, ça va te coûter une trentaine d'euros mais ça va te permettre de, de défaire en quelque sorte de ce besoin, ça va te permettre d'avoir quelque chose qui soit plus hygiénique aussi, et puis bah, ça va te permettre de réduire ton impact sur l'environnement. Voilà. J'aimerais que tu me dises en commentaire de cette vidéo euh, ce que tu en penses, si toi tu connais peut-être d'autres astuces, si toi tu connais peut-être d'autres techniques pour arriver à en quelque sorte à se passer de ce truc-là. Alors tu vas peut-être me dire, oui mais Jérémy c'est bien ton affaire de douchette, mais le problème c'est que tu utilises de l'eau, et donc si tu utilises de l'eau, et eh ben forcément c'est pas forcément bon pour l'environnement, sachant que l'eau, et eh ben c'est de l'eau potable. Et c'est là aussi que je voudrais te parler d'un deuxième scandale, qui à mon avis, et c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment... Enfin, j'en sais rien. je sais pas ce qu'il faut faire, faudrait peut-être alerter les autorités publiques, je, je sais pas, mais comment c'est possible qu'en 2020, on utilise de l'eau potable pour chasser nos excréments dans les toilettes Réfléchissons deux minutes. Je sais pas si tu imagines combien de chasses d'eau, combien ça représente de litres de flotte, etc. Tout ça, c'est de l'eau qui pourrait être bu, c'est de l'eau qui pourrait sauver des populations. Je... Voilà, c'est de l'eau qui pourrait être utilisée pour autre chose, c'est de l'eau qui pourrait être on a des problèmes d'eau partout on a des problèmes de sécheresse partout et qu'est-ce qu'on fait On utilise de l'eau potable pour nos excréments alors qu'on pourrait très bien utiliser des systèmes qui permettent de récupérer les eaux grises c'est-à-dire ben, les eaux après que tu aies pris ta douche etc. Et ces eaux-là elles pourraient être renvoyées dans le réservoir euh, au travers d'un petit système avec une pompe. Bon voilà. Le problème c'est que ces systèmes, il y en a quelques-uns qui existent mais ce n'est pas très populaire ça demande à être mis en place etc. Et la plupart du temps, ceux qui mettent ce genre de système en place sont le plus souvent des bricoleurs. Je trouve que c'est bête. Et s'il y a franchement quelqu'un qui vend ce genre de système, moi je suis prêt à vous soutenir vraiment à 100% parce que je pense que là, il y a vraiment quelque chose à essayer de faire pour que chacun puisse arriver à réduire notre impact sur l'environnement tout en faisant des économies. Je pense que là, il y a quelque chose qui est du domaine du bon sens alors voilà on est quand même en france et il faut reconnaître qu'en france l'eau potable elle est relativement bon marché et donc comme c'est bon marché et comme les régies des eaux permettent d'avoir une eau du robinet qui est vraiment pas chère et ben du coup on en consomme la plupart du temps sans vraiment compter et sans vraiment y faire attention je pense que c'est une grave erreur et je pense qu'il faudrait essayer de faire preuve d'un petit peu plus de bon sens par rapport à ça essayer de prendre conscience du fait que l'eau est une ressource limitée c'est pas pour rien qu'on parle de plus en plus d'or bleu parce que cette eau elle est précieuse, elle n'est pas euh, en quantité infinie et on va avoir de plus en plus dans les années à venir des problèmes de gestion de l'eau. Alors tu vas peut-être me dire oui mais bon Jérémy tu fais des vidéos sur les rouleaux de PQ, voilà c'est dérisoire etc. Comment on peut arriver à s'engager machin en pensant sur ce petit détail Bah tu sais quoi ce petit détail Pour moi ça en est pas un. Hein. Pour moi ce petit détail c'est la preuve qu'on n'est pas complètement libre. Pour moi ce petit détail c'est un des éléments qui fait que je me sens emprisonné avec des faux besoins qu'on m'a mis dans le crâne j'insiste, des faux besoins. Et il y en a plein d'autres, hein, comme ça. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, me dire un petit peu en commentaire ce que tu en penses, et puis à également t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes. À l'intérieur de ce guide, tu trouveras 80 pages de techniques et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain.